Soupire avec nous. Ah nan nan nan le son Oh ils viennent opérer on tu parles de moi j'entends et eh. j'entends le son des anges ah oui Oui, viennent opérer par Dieu. Oui, moi j'entends et eh. j'entends le son des anges ils viennent opérer on par parles, moi j'entends et eh. Ah oui, le son qui merci sent. Jésus. Ils en vue des anges liés au combat de ce temps, le Seigneur nous promet le soutien faillible de l'armée céleste. Moi j'entends rien. Les... Ne soyez pas intimidés par les chats et les chevaux de l'ennemi que mon Dieu s'ouvre afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu <rire> Là il est falide il est sang Il vient m'opérer Ne soyez pas de... Plein de chevaux et de charles de feu J'entends rêve, le son des Ils anges opérer. Ils viennent opérer, bandatés par Ne soyez pas timidés par les chars et les chevaux de l'air Que mon Dieu s'ouvre On va le proclamer tous ensemble. Le ciel, le ciel Comme ça Le ciel, le ciel Ce matin, le ciel, le ciel L'échelle est dressée, les engendrent en activité Ôté, la victoire est de mon côté. Je dis l'échelle est dressée, les engendre en activité. Est ma honte est ôté, la victoire est de mon côté. Le les voici ils montent, ils descendent de haut. Ils montent avec mes prières et descendent avec l'exhaustion. Le les voici ils montent, ils descendent de haut. Ils montent avec ma tristesse. Et descendent avec ma joie, yeah. et voici qui monte, qui descend, de haut, qui descend. De haut. Oh. Ok, ok, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut pousser des crimes? Oh, je ne suis pas convaincu. Je disais, est-ce qu'on peut pousser des crimes? Le ciel is over. ciel over. The ciel is ciel est over. ciel est The ciel is over. La yembi et l'ombon aban jema sanjou nina bisa nini laissez-la. Allo laissez-la. Allo laissez-la. Allo laissez-la. Ça veut dire que le ciel soit en joie. Allo laissez-la. Allo laissez-la. Allo laissez-la. Allo laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. laissez-la. Est-ce qu'on peut pousser des cris on a eu et ma A Ah, l'olé la la Yahweh Ah, l'olé s'étée la A l'olé s'étée la A l'olé la Yahweh l'olé Tout puissant. Le Tout-Puissant Le Prince de la Paix Le, Le Tout-Puissant tout Jésus. Jésus Comme ça Ah, tu danses bien, tu danses bien, tu danses bien